Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le potager aux mille trésors Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui diffère par rapport aux autres qui sont déjà sur ma chaîne puisqu'on va parler de recettes J'ai vraiment envie de tester ce nouveau format. Je trouve que le potager va de pair avec la cuisine et ce serait vraiment intéressant de donner des idées de recettes ça vous montre aussi la productivité du potager et tout ce que l'on tire vraiment de ce travail. Donc pour ce premier épisode on va parler des petits pois frais. Déjà cueillez vos gousses de petits pois, il faut qu'elles soient bien enflées. Ensuite épluchez-les. Là ça peut prendre un peu de temps, donc essayez de le faire en famille avec d'autres personnes ou bien tout seul, ça vous permet aussi de réfléchir. Émincez vos oignons, coupez-les. Les oignons peuvent être jeunes ou plus vieux. Les oignons nouveaux sont vraiment délicieux dans cette recette. Faites-les revenir dans de l'huile d'olive avec quelques feuilles de salade. Ça rajoute vraiment un bon goût. une fois que tout ça est bien revenu faites cuire vos petits pois 5 minutes ou un peu plus, enfin bref jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment cuits pour vous là le temps de cuisson s'adapte selon vos envies, vos goûts ajoutez une cuillère d'eau ça permet de rendre le petit pois brillant pas besoin de mettre plus aujourd'hui on a accompagné ça d'omelettes et de pommes de terre du jardin qu'on a fait revenir dans une poêle grillée ce sont des pommes de terre nouvelles qui sont petites, la peau de conservation des pommes de terre n'a pas eu le temps de se former. Et donc en passant le doigt sur la surface, on a vraiment cette fine pellicule qui se détache. Donc là ce sont des pommes de terre du jardin qui n'ont pas été traitées. On n'enlève pas la peau, on fait griller comme ça et c'est délicieux. Et ensuite déguster, Ça c'est vraiment un goût intense, délicieux avec les patates qui sont sucrées, douces, un peu grillées. Les petits pois qui sont fondants, sucrés mais vraiment délicieux. Cette recette est excellente et j'espère que cet épisode vous a plu, vous a donné des idées. Et on se retrouve très vite